Tout d'abord, <rires> je voudrais m'excuser de ne pas parler Galicien ou Espagnol, mais je vais essayer d'apprendre quelques mots. Pendant ces quelques jours, de que toute je suis et de Je vous un mot espagnol ou mais je vais tenter d'apprendre la Alors, je voulais dire que. Vous êtes ah, Non, non, c'est bien, c'est bien. <rire> À l'Octudie en 2016, je n'étais pas très investi dans les échanges avec la Galice, parce que j'étais davantage investi dans les échanges avec le Pays de Galles, puisque je parlais à l'Octudie. En tes avenues, le groupe de Rivaleo a été en Octudie en 2016, il ne pas beaucoup dans un groupe, voilà. mais euh, <coughs> j'étais secrétaire de l'association et j'ai donc aidé le groupe qui organisait le séjour des de l'association et je me suis prise au jeu euh, de suivre, de rechercher les courants que que Estelao avait dessinés. Et je vais dessiner Chogal à à Buscar toutes le... les choses et Dimushagal Casper Et, et euh, nous, nous avons euh, c'est comme ça que j'ai découvert Alfonso Casper à voilà. Et euh, nous avons sillonné non pas toute la Bretagne, mais les routes du pays qui est bien plus petit. Et ainsi, nous sommes passés dans la comarque du pays de Goudan, le signo la Strassat est Alors euh, nous Alors, c'était quand même euh, un sentiment assez étrange et émouvant en même temps de, de passer sur les routes que Castelao avait pu parcourir presque 100 ans. Est-ce qu'on est euh, et comme l'entrée aussi un pays qui est qui affichera un sécoulombinage Alors j'ai appris que l'étude de Castelao sur les croix d'Alba euh, avait contribué à établir euh, des relations plus fortes entre les... la Galice et la Bretagne notamment. Des commentaires aussi nous travaillons à faire en sorte à frontaliser la science entre les canaris et la Galice. Et aujourd'hui par les comités de gelage, c'est ce que nous essayons de continuer. Et au niveau de la base continentale, quoi, quoi s'associer, science et et l'humain, bienvenue. Et en tant que président du comité je, je dit, je de je vais je m'efforcerai comme de faire en sorte que les relations restent fortes. Et le nom de l'association Alors, il y a autre chose que Castellamo a dessiné, en plus de trois ce sont les, les big den. Autre chose que Dibouchot Castellon, ce sont les femmes du pays de Ligurie, de la communauté de lourdes Ce sont les femmes qui portaient les vêtements traditionnels de l'époque avec la coiffe. Les femmes qui des vêtements de nos traditionnels. À la... À la... À la... Alors, ça, si un jour vous venez en Bretagne, et enfin, notamment en Pays-Boudin, si vous venez un jour en pays pour suivre les traces de Castellao, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas. Les pays en coiffe ont disparu du paysage. <rire> et non Il reste une, reste reste